Alors, Joe, dis dis-moi, qu'est-ce qui va pas Pourquoi tu voulais partir, d'ici Je voulais pas partir tout de suite Fallait d'abord régler le différent, là, avec vous Le différent Quel différent Oh, attends Tu parles du braquage Celui de a deux Non, je me serais pas pris la tête pour un différent. Là, c'est carrément un manque de respect. Alors comme ça, mon ami, c'est indifférent. Marchez. Vous allez me tuer C'était pas de ma faute C'est ce type là le vengeur Je voulais juste avoir une vie normale C'est moi partir Putain ça avance pas Cette merde de vraiment et de poisson Faites pas de mal J'ai pas envie de souffrir De faire souffrir Parce que tu crois que je kidnappe les gens pour les faire souffrir ah Faire souffrir venant de crois moi, crois-moi. C'est autre chose. Arrêtez Je croyais que vous alliez pas me faire souffrir. Ça, c'est la diplomatie. Alors maintenant, tu vas me raconter mieux que l'histoire d'un vengeur qui est mort il y a trois ans. Non, c'est vrai Il est sorti de nulle part Et Puis je les ai tous tués Quoi Toi mon équipe Un seul Mais qu'est-ce qui s'est passé Marc. On est des gens civilisés. Et puis... Il a un bon son alors dis-moi, Joe, pourquoi toi t'es pas mort Il m'a laissé en vie J'ai aura qu'on se fout de ma gueule Mais alors c'est vrai Il m'a suivi chez moi Et quand il a vu que j'avais une famille, il m'a laissé À condition que je parte d'Eli Oh, on a affaire à un fantôme T'as pas une club à vous qui traîne Non S'il vous plaît, je peux vous aider à le coincer J'ai vu son visage Il pas l'air d'être là. Putain, qu'est-ce qu'il fout ce con Il devrait déjà être là. Prends du masque, Pourquoi tu veux pas porter le masque Non, non, <rire> moi ça m'intéresse pas le masque. J'ai pas envie de devenir fou. De toute façon, on cherchait un truc spécial, un peu comme toi. Spécial Ouais, parce que t'as un entraînement militaire. T'as traversé les mêmes traumatismes que Chris, l'ancien vengeur. Comment ça Quand il était dans le JPN, son frère a fait une overdose, à cause d'une cam pourrie. Il a retrouvé les dealers, il les a tous butés. <rire> une vraie boucherie. Mais sa femme savait ce qu'il avait fait. Et. Elle s'est suicidée avec son arme de service. Il a donc décidé de continuer le combat. Disons qu'il est resté plus que ça. Mais comment vous connaissez autant de choses sur lui Yann, c'était son meilleur ami. Ça explique tout. Mmh. Yes, mmh. yes. Chez moi là. Ouais. Je, vois ça. Ah je te propose pied, hein. pas de bière. J'ai pas de chez non plus, je suis désolé. Ouais. je vois ça aussi. Là, en fait, je voulais te dire un truc là. Il y a un mec qui commence à enquêter un peu trop sur notre gueule. Il va falloir qu'on le... Qu le fasse taire. Ah, mais attends, je t'arrête. Hein. Je déjà dit que moi j'étais pas un assassin ouais mais c'est un peu lui ou nous là par C'est moi, c'était un canular. il n'y avait personne. Qui ça Où ça Où est-ce que tu vas Bonjour mon ami J'ai appris le temps qui était sur moi Et puis tu t'intéressais à ce type là, le vengeur Qu'est-ce qui m'empêche de te faire du mal Non Non Non non T'es un bon flic, je voudrais pas te faire griller auprès de ta hiérarchie Putain t'es pas du GIPN Moi je suis pas venu tout seul non plus J'ai deux, trois potes un peu fous Tu voudrais pas un bain de sang en dehors des quartiers abandonnés quand même Qu'est-ce que tu veux je trouve que tu me délaisses un peu ces derniers temps. Mais si je suis pas plus dangereux de ce type là, le vengeur, il l'est lui au moins. Il se cache que derrière son masque, et pas derrière des avocats et des hommes de main. Ouais, je vois ce que tu veux dire, petit coquin. Et le problème, c'est que mes employés font plus leur business. Et leur business, c'est mon business. Ils ont trop peur de tomber sur lui. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est qu'ils aient plus peur de lui que de moi. C'est ce que je vais regretter. Je vais l'abattre. L'abattre Surtout pas. En faire un exemple, un martyr, que certains abrutis pourraient suivre. Non, ce que je veux, moi, c'est que tu le coffres. Qui paie pour ses crimes Tu veux m'apprendre mon boulot Tu me fait perdre mon temps. Non, mon pote, qu'est-ce que tu dirais plutôt si je te l'apportais sur un plateau Tu sais qui c'est Qu'est-ce que tu veux de moi Disons que j'ai un joker dans mon jeu. Et ce que je veux de toi, c'est que tu le coffres que je reprenne mes quartiers. Et que tout redevienne comme avant. En bon. effet. Ce que je veux savoir aussi, c'est de qui est-ce que t'as le plus peur, de lui ou de moi. Putain, qu'est-ce qu'il faut avec lui Je sais qui tu es. T'es un pourri. À qui sont destinés les armes que t'as saisi Je sais pas de quoi tu parles, putain, lâche-moi Qui vont me buter Et si tu parles pas, moi je vais te tuer et ça va faire très très mal Ok, ok, ok. Je le connais pas en personne lui. Je connais son bras droit. Henri ah Salut Yann. Xavier nous a abandonnés. Il a eu peur du flic qui essaie de me choper. ouais je sais. Il m'en avait déjà parlé, mais on a un autre souci, je suivais le flic qui essaye de te choper et on dirait qu'il s'associe avec un gros bonnet. Du coup j'ai suivi l'autre, apparemment il prépare quelque chose. Ok, c'est sur un gros coup moi aussi, c'est peut-être lui toi et ton bas. Tire pas, tire pas. On a Anaïs. On a ta sœur. À crier une grosse affaire Il manque plus compte terre frère Trop de balances qui viennent nous mettre en galère Ça me fait rire quand la vérité Enfin de sous terre, grosse histoire de malframe pour XY raison. Des rumeurs, des blablas pour briser la liaison. Ça perd les billets et tu cherches des motifs. Mais nous on la connaît, c'est la haine qui te motive. Ça commence par serrer la main aux croyants frère d'âme. Ça finit le surlendemain par deux, trois coups de barre. T'as le seul, c'est hardcore. Là tu veux humilier, le manger, te venger. Dès que tu par milliers, tu connais la sentence. Si tu n'es pas sérieux, connaissant la dépendance. Crier Les attaques prises par devant amènent toujours à la violence Les attaques prises par derrière amènent toujours à la vengeance